L univers se parle. J'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller convaincre tous ces gens-là qu'il faut, euh, qu faut intégrer ce thème dans la réflexion. Je ne suis pas une ingénieure agronome, je ne suis pas une experte, je suis juste une citoyenne curieuse de ce qui se fait. J'ai la volonté euh, d'aller proposer autre chose, de faire bouger les lignes de ce système-là.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 Oh ah.